Bonsoir, chose promis, chose due, je vous parle de la poésie germanique ancienne. Par germanique, j'entends les peuples qui parlaient une langue germanique. Et les langues germaniques anciennes sont les langues qui sont les ancêtres des langues germaniques d'aujourd'hui. Parmi les pays germaniques aujourd'hui, on compte euh, l'Allemagne, l'Autriche, l'Angleterre, les Pays-Bas, euh, une partie de la Flandre et de Belgique, donc euh, le Danemark, la Suède, la Norvège, les îles Féroé, l'Islande. Il ne faut pas non plus oublier euh, des territoires, euh, bah, par exemple en France, où euh, on a parlé, même encore aujourd'hui, un peu, on a parlé des dialectes euh, germaniques, l'alsacien, le, le mosellan, et encore il y a plusieurs types. Voilà, c'est une vue d'ensemble du monde germanique. Mais sachant que le monde germanique d'aujourd'hui n'est pas le monde germanique euh, du, de la fin de l'antiquité, du, euh, du haut moyen âge, que l'époque moderne, ça a bien changé. Les premières traces euh, connues de poésie euh, germanique en fait, se retrouvent dans les textes romains, surtout dans un texte romain qui se nomme, bien sûr, Germania, la Germanie. Euh, donc, en fait, il euh, y a un auteur romain qui dit euh, que les germains ont, euh, ont une tradition orale fort développée euh, de chanter euh, des... Euh, des textes très connus, et qui, enfin des textes, du coup non, des chants très connus entre eux et qui abordent les thèmes à la fois héroïques et, euh, et divins donc Tacite, c'est le nom de l'auteur euh, c'est 98 après Jésus-Christ dans, dans le Carmania euh, donc là c'est les premières traces après tout, tout au long du moyen-âge on va dire euh, bah, dans l'Empire romain et même après euh, dans certains territoires d'Europe bien sûr langue latine euh, on parle justement de cette tradition germanique qui a les spécificités, les spécificités dont je vais parler plus tard parlons maintenant de l'aspect technique de ces poèmes du moins tel qu'on peut les voir aussi bien dans l'Allemagne ancienne, euh, en Angleterre, ou encore dans les inscriptions runiques euh, scandinaves, et même un peu après dans les poèmes euh, dits et les, les spécificités c'est que chaque vers est euh, peut être séparé donc en deux parties et chaque partie de chaque vers euh, est liée par des allitérations. Une allitération est une répétition de consonnes, en l'occurrence en début de mots Et cela donne une rythmique au texte qui, est, euh, qui se suit. Et pour ceux qui euh, ont eu la force de tenir jusque là, je vous annonce que plus tard j'aborderai euh, des poèmes... Euh, un peu plus précisément et euh, je donnerai les thèmes vraiment soit mythologiques soit historiques euh, assez précis et vous allez voir euh, que c'est d'une très grande richesse et je donnerai aussi euh, des exemples euh, en lisant les poèmes avec la prononciation reconstituée telle qu'on peut la reconstituer aujourd'hui et ça sera plutôt classe